Bonjour, aujourd'hui on, on va travailler ensemble pour faire ce débardeur. Ah, c'est un débardeur colvé et avec le, le joli point pied de poule. Donc euh, j'ai déjà fait celui-là en petite taille et avec un fil fin. C'est très joli quand, quand le fil est fin. Et j'ai fait celui-là avec, c'est ce qu celui-là qu'on va faire ensemble. Il est fait avec un fil double épaisseur. Qu'est-ce qu'il nous faut pour euh, faire ce débardeur Donc comme j'ai dit tout à l'heure, je vais utiliser ce fil-là en double épaisseur, donc un fil ici et un fil en, en deux, je vais utiliser ce fil en double épaisseur, blanc et noir. Et, et je vais utiliser, je vais avoir besoin de trois crochets, parce que mon fil il est épais. Donc, pour, pour la bordure de la ceinture, je vais utiliser un crochet 5,5. ,5. Pour le, pied, le point pied de poule, je vais utiliser le crochet 6,5. Pour les bordures des sur et de l'encolure, je vais utiliser le crochet numéro 5. Et on aura besoin d'un mètre pour mesurer, d'une paire de ciseaux et bien sûr d'une aiguille pour cacher les fils et pour faire les coutures. Un marqueur, et voilà, on se retrouve pour commencer. Donc, je commence par prendre un pull qui va à ma fille, donc euh, qui à sa taille, et je mesure. Je prends, je vais faire le devant. Vous mesurez le devant, combien et on mesure le devant, combien ça fait. Je, je vais du côté. Jusqu'à l'autre côté et je mesure ici j'ai 46 46 cm de largeur donc je vais faire une fois avoir mesuré la largeur souhaitée je vais faire le nombre de mailles nécessaire pour avoir cette mesure vous pouvez faire comme ça mesurer sur un pull ou bien mesurer sur la personne euh, qui va pour laquelle vous crochetez ce débardeur donc je commence par faire un nœud. Je recommence. Donc, je fais comme ça. Moi, je fais comme ça. Et ensuite, je le passe par en dessous et je tire. Je tire par le grand fil. Voilà, j'ai un nœud. J'introduis le crochet. Et selon votre fil et les mesures que vous avez, que vous devez faire, vous faites vos nombres de mailles. Donc. Je commence par faire mes mailles, donc je fais un jeté, je tire une boucle, je fais un jeté et je m'introduis dans le, le, la boucle et je tire une autre boucle, et ainsi de suite. Voilà, ça c'est des mailles, je fais le nombre de mailles chaînettes qui va me donner la mesure que j'ai trouvée, j'ai trouvé 46 cm, donc je vais faire un nombre de mailles qui va me donner 46 cm. Voilà, bon, je continue comme ça jusqu'à l'obtention de, de, de, de la mesure souhaitée. J'ai la, la mesure que je voulais, donc je vais aller dans la première maille, je fais un jeté, je saute la première, la deuxième et la troisième maille. Dans la quatrième, je m'introduis, je fais une bride. Donc j'ai deux brides, on compte les trois mailles qu'on a laissées au début comme une bride. Donc j'ai deux brides, je continue, je m'introduis dans la maille, je fais un jeté, je tire une boucle, j'ai trois boucles sur le crochet, je fais un jeté, je tire deux boucles, un jeté et je laisse tomber les deux dernières boucles. C'est une bride. Donc je continue à faire des brides sur ce, tout ce rang. Voilà, c'est un rond de bride. Voilà, voilà fini mon rond de bride. Après, à la fin, je vais faire trois mailles en l'air. Une, 2, 3, je tourne mon travail. Voilà, donc pour moi la première bride, on l'a déjà travaillée. Donc, je considère ces brides, ces trois mailles en l'air comme une bride. Je prends le fil et je m'introduis sous la deuxième, je m'introduis sous la deuxième et regardez comment j'ai fait, voilà. Donc, j'ai fait un jeté, je prends le crochet, avant la maille, je l'introduis et je passe derrière et je sors après la maille. Donc... Et je fais un jeté, voilà, j'ai trois boucles, je tire et j'ai trois boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je laisse tomber deux, un jeté et je laisse tomber deux. Donc, on va travailler des brides en relief par devant et deux brides par relief en arrière ou par derrière. Donc, là, pour la suivante, pour la troisième maille, je fais un jeté, j'introduis mon crochet avant la maille je l'introduis par derrière avant la maille je passe devant la maille je passe devant la maille et je ressors vers l'arrière et je tire le fil et je ressors comme ça donc voilà et je fais un jeté je, je laisse tomber deux boucles un jeté et les deux dernières boucles je recommence je fais une deuxième donc un jeté je m'introduis avant la maille, je passe devant avec le crochet, je passe devant la maille et je ressors par derrière. J'ai mon fil qui est toujours à l'arrière, je fais un jeté et je tire, voilà la maille, elle est là, donc et je tire la boucle comme ça. Voilà, j'ai trois boucles sur le crochet, je continue comme pour une bride normale. Donc un jeté, je laisse tomber deux, un jeté, je laisse tomber deux. Voilà, j'ai fait une... une des brides en relief, par devant, par derrière, donc voilà, je recommence deux brides relief par devant, j'introduis le crochet avant, je ressors après, je fais un jeté, voilà, et maintenant je continue comme pour une bride normale, un jeté, je laisse tomber deux, un jeté, je laisse tomber deux, là je change, quand j'ai les brides par devant, je vais faire les brides par derrière. Donc je m'introduis par l'arrière. Mon crochet, je l'introduis par derrière. Je passe devant la maille. Je ressors après la maille et je tire une boucle. Je continue comme pour une bride normale. Voilà. Si je suis rapide, la, euh, si, si vous trouvez que je fais rapidement, il y a une petite vidéo qui montre comment changer la vitesse de la vidéo. Donc vous pouvez regarder et venir changer la vitesse. Ralentir la vidéo comme ça vous verrez où j'introduis le, le crochet. Je, je fais un jeté, je change maintenant. Je vais faire deux brides par devant et deux brides relief par devant et deux brides relief par derrière. Je fais un crochet et 5 demi ,5 qui est un peu petit pour pour, cette, pour ce fil mais pour avoir une ceinture un peu serrée. Un peu, pas beaucoup. Voilà ce que vous allez obtenir. On va faire deux, deux brides par devant, par derrière, deux par devant, derrière, devant, derrière, deux par deux. Donc on va faire une ceinture avec des brides relief deux par deux. Vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang. Ensuite, vous ferez quatre autres rangs. Donc, au total, on va faire 5 rangs de brides relief. On va faire 5, une ceinture comme ça de 5 brides relief. Et on se retrouve. Une fois arrivé à la dernière maille, je la travaille normalement comme une bride normale. Pour commencer le rang suivant, je fais trois mailles en l'air je tourne mon travail et je commence je continue à faire mes brides relief quand j'ai une bride comme ça qui est vers le bas donc je, je fais je vais aller la travailler comme, comme ça j'ai deux brides relief par devant ici donc je le crochet par le bas et je sors je vais les travailler comme ça apparente. Je vais faire deux brides de la même façon. Les deux, je prends, un, un, je fais un jeté et je vais travailler les deux brides vers l'arrière. Ce rang, c'est mon dernier rang et on se retrouve. Voilà, je suis arrivée à la dernière maille du messie du, du mon cinquième rang, donc c'est la dernière bride. Je l'ai travaille donc je, je recommence avec vous. Donc je fais un jeté, je m'introduis pour faire ma dernière bride. Je fais un jeté, je laisse tomber les deux boucles, mais les deux dernières. Je les garde sur le crochet, je prends l'autre couleur, je vais faire un nœud, voilà, je vais changer de crochet, je remets le crochet le plus large à la place et j'introduis le nœud, je fais sortir les deux boucles à travers ce nœud, voilà, et je serre mes fils. On a, on a, Puisqu'on avait travaillé deux par deux, donc c'est qu'on a un nombre multiple de deux. C'est bon pour le point pied de poule. C'est ce qu'il nous faut, un, un, un nombre de mailles multiple de deux. Donc je, je fais une maille en l'air et je tourne le travail. Voilà, je dois prendre ce bout de fil noir avec moi, mais en même temps je prends le fil blanc avec moi. Donc je prends ces deux fils avec moi et je vais travailler avec le noir. J'ai fait une maille en l'air en noir et dans la première maille, je m'introduis et je vais faire une maille serrée. Voilà. La première maille, c'est une maille serrée. La maille qu'on avait fait, la maille en l'air qu'on avait fait au début ne compte pas. C'est une maille juste pour la prendre de la hauteur. Je fais un jeté, je m'introduis dans la deuxième, je fais une bride. Voilà. Une bride. La troisième maille, ça va être une maille serrée. Ensuite, la quatrième, c'est une bride. Je prends toujours le fil qui vient de la pelote blanche. Et le bout de fil noir, je vais le cacher et je travaille avec le fil noir. Donc on a fait une bride, la suivante ça va être une maille serrée. Une bride. Une maille serrée. j'ai fait une bride là je vais faire une maille serrée. Donc c'est une c'est une alternance entre la bride et la maille serrée donc je fais, je fais une maille serrée maintenant c'est une bride. Une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée jusqu'à la fin du rang. J'ai fait une bride maintenant je vais faire une maille serrée. Après la maille serrée je vais faire une bride. une maille serrée, une bride, je prends toujours le fil avec moi, je le cache, une maille serrée maintenant, et je continue comme ça, tout le rang, une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang, et on se retrouve. Voilà. J'ai presque terminé ce rond de mailles serrées, une bride, maille serrées, une bride. J'arrive à la dernière maille. Donc j'ai fait une maille serrée, la dernière maille, ça va être une bride. donc Et j'ai là trois mailles en l'air que j'avais fait au début. Donc une, deux, trois. Dans la, je, prends, je fais un jeté dans la troisième maille. Du haut, je m'introduis et je fais faire ma bride. Voilà. Je commence la bride, je fais un jeté, je laisse tomber deux boucles. Il me reste deux boucles sur le crochet. Là, j'arrête de travailler avec le fil noir et je reprends le fil blanc que j'avais mené avec moi depuis le début. Donc, et je fais un jeté, je tire. Voilà, je fais sortir les deux boucles noires. J'ai mes deux fils, je vais faire une maille Là j'avais fait une bride, donc je vais faire une maille en l'air pour prendre la haute, de la haute, hauteur et je tourne mon travail. Voilà, j'ai mes, mes deux fils, toujours, je vais prendre le fil noir avec moi et je vais travailler avec le fil blanc. Je m'introduis dans la première maille et je fais une maille serrée. Je vais prendre les, la, toute la maille comme ça et je fais une maille serrée. Donc, on fait une maille serrée sur la bride, parce que la dernière maille, c'était une bride. Là, j'ai une, une maille serrée, je vais faire une bride dessus. Là, j'ai une bride. Vous voyez, elle est longue. Donc, je vais faire une maille serrée dessus. Là, j'ai une maille serrée, je vais faire une bride. On fait la même chose, une bride, maille serrée, maille serrée, une fois une bride, une fois une maille serrée. Mais là, dans ce deuxième rang, quand on voit qu'on a une bride, donc dessus on fait une maille serrée. Quand on voit qu'on a une maille serrée, dessus on fait une bride. Et ainsi de suite. J'ai fini ce rang en blanc et j'arrive à la dernière maille, une bride. Donc, j'ai toujours mon fil noir. Je m'introduis dans la maille pour commencer ma bride. Je commence, je fais un jeté je laisse tomber les deux boucles. Mais là j'arrête avec le fil blanc et je, re, je reprends le fil noir. Je fais un jeté et je laisse tomber les deux boucles. Je serre un peu, je fais une maille en l'air, en noir et je tourne le travail. Tout en gardant, je ramène le fil blanc avec moi. Donc et je le mets comme ça et je travaille. Donc la première maille, je vais faire une maille serrée, parce qu'avant c'était une bride. Donc je fais une, une maille serrée sur bride. Ensuite sur la maille serrée, et toujours mon fil est là, je fais une bride. Ensuite une maille serrée sur la bride du rond précédent. Et ainsi de suite. Ensuite, là, sur la maille serrée, je vais faire une bride et une maille serrée sur la bride, une bride sur la maille serrée et ainsi de suite jusqu'à la fin du rond. Donc, voilà ce qu'on va obtenir d'un côté. Et de l'autre vous continuez vous continuez à travailler comme ça tous vos ronds un rang rond en blanc un rang en noir et un rang en blanc toujours comme on a on a fait jusqu'à jusqu'à ce que vous atteigniez vous reprenez le pull ou vous regardez la longueur que vous allez faire vous allez travailler jusqu'à ça c'était la ceinture Ensuite vous travaillez jusqu'à arriver aux émanchures, le début des émanchures. Donc si vous voulez faire la même longueur que ce pull, vous le faites. Sinon si vous voulez faire court, à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais on va travailler, on va continuer à travailler jusqu'à atteindre le début de nos émanchures et on se retrouve. Voilà ce que ça donne. Euh, je vais m'arrêter là, pour commencer les emmanchures, alors euh, je mesure, parce que ma fille ne veut pas, euh, elle a 19 ans, elle veut pas un pull ou un débardeur trop long, donc là j'ai fait 30 cm, exactement, j'ai fait 30 cm, y compris la ceinture, la ceinture est ici. Le, le total ça fait 30 cm. Donc je vais commencer les diminutions pour les en les emmanchures. OK Donc là, je suis arrivée là. Je vais je vais tourner mon travail parce que je vais travailler sur ce côté. Je prends mon fil blanc. Si Et là, je vais faire des mailles coulées. pour faire mes diminutions, donc là, je commence, Pardon. je m'introduis dans la première, je fais ma première maille coulée, dans la deuxième, également, la troisième et dans la quatrième donc je fais quatre mailles coulées je vais laisser cet espace pour les emmanchures d'accord et maintenant je vais continuer mon travail comme avant je laisse quatre donc je vais m'introduire dans la cinquième avec une maille coulée et je reprends le fil blanc et je vais faire une maille en l'air et une bride sur la première maille parce que cette première maille est une maille serrée donc j'ai fait une bride ensuite je vais faire une maille serrée Ensuite, une bride, une bride sur la maille serrée suivante, et je continue à travailler comme avant avant d'arriver à la quatrième. Ici, à la fin, vers la fin, je vais laisser une, deux, trois, quatre. Et je m'arrête là en travaillant avec le fil blanc. Je vais m'arrêter là donc on s'arrête avant la quatrième. Je laisse quatre mailles que je vais pas travailler. Voilà, j'ai terminé cette partie et j'ai laissé les quatre mailles ici pour le ok donc là maintenant je vais faire un autre rang mais avant prenez un, euh, votre marqueur et vous comptez le nombre de mailles que vous avez de là à là de, de ce point de ce point là à ce point là vous comptez le nombre de mailles et au milieu on va mettre notre petit marqueur d'accord Voilà, j'ai compté, compté mes mailles et dans celle du milieu, j'ai mis un marqueur. Voilà, on est arrivé à la dernière. Je vais faire avec le fil noir maintenant. J'ai fait une bride ici. Je termine ma bride en noir. Je fais une maille en l'air. Je tourne le travail. Je tourne mon travail et je commence à travailler mes mailles comme elles Ici j'ai une bride, donc dessus je vais faire je vais faire une maille serrée. Et là j'ai la maille avec le marqueur, donc je ne vais pas la travailler, je vais que j'ai fait une bride ici cette bride je vais la finir en blanc et tourner le travail et travailler juste sur ce côté là donc cette maille on l'a pas travaillé la maille du milieu on l'a pas travaillé là j'avais une bride donc je fais une maille en l'air et je fait une maille serrée sur cette première maille. N'oubliez pas votre fil noir. Là, sur la maille suivante, je vais faire une bride. Ensuite, maille serrée jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de ce rang, jusqu'à ce que j'arrive ici. Donc je suis arrivée ici. Côté de la diminution qu'on avait fait, elle est ici la diminution, donc nous on travaille droit. J'ai commencé ma dernière bride, je vais la finir avec la couleur noire. Et je vais faire une maille en l'air pour tourner mon travail. Je tourne le travail et je vais faire une maille une maille serrée dans la première bride. Côté et on va rien faire parce que j'ai diminué en une fois. Je n'ai pas diminué deux et une, une. Non, j'ai diminué quatre mailles en une seule fois. Donc, côté et on ne va plus rien faire. On va travailler les diminutions de ce côté-là pour faire le V. Mais de ce côté, on ne va rien faire. On va travailler droit. J'ai fait une maille serrée dans la première et je vais faire une bride dans la deuxième. Je continue comme ça jusqu'à arriver ici, à l'avant-dernière maille. On ne travaille pas la dernière. Voilà, j'ai terminé cette partie. J'ai laissé la dernière maille, je n'ai l'ai pas travaillé J'ai travaillé la dernière, c'était une maille serrée. Je l'ai commencé, mais je l'ai terminé avec la couleur blanche, parce que là, je vais travailler avec la couleur blanche. Donc, côté, côté en couleur on a laissé une maille. Maintenant, on a laissé une deuxième. Et on va aller comme ça. Chaque fois qu'on va travailler, on, on va de, dans ce côté, on revient et on laisse une maille. On va et on revient, on laisse une autre. On va, on revient, on laisse une autre. Chaque, chaque deux ronds, on laisse une maille. Donc, chaque fois qu'on arrive côté en coulure, on ne travaille pas la dernière maille. Donc, vous allez travailler comme ça jusqu'à vous mesurer. Voici le coup. Là, là c'est le cours. Hein? Ça, c'est le cours et Ça, c'est l'emmanchure, le début de l'emmanchure. Donc, vous mesurez de l'épaule à partir de l'épaule jusqu'à le sous l'aisselle jusqu'à le début de l'emmanchure et vous mesurez combien de centimètres vous avez là. Pour ma part, pour une fille de 19 ans, moi je vais travailler 19 cm. Vous mesurez cette mesure là. À partir de l'épaule jusqu'à sous l'aisselle. Combien de centimètres et vous, et vous travaillez cette longueur. Et on se retrouve. Quand vous avez terminé ce côté, vous coupez le fil et vous revenez ici. Vous ne touchez pas cette maille. Vous commencez votre travail. Comme on a fait ici, vous le, vous le refaites ici. Donc, pour ce, ce côté-là, j'ai commencé avec le fil blanc je vais faire une maille en l'air et je vais tourner mon travail pour continuer à travailler. Voilà. C'était une maille serrée, donc je vais faire une bride. Je vais faire trois mailles en l'air. Ça remplace une bride. Dans la deuxième, je vais faire une maille serrée. Ensuite, une bride Je vais faire ici une maille serrée, et là, sur la maille serrée, je vais faire une bride, et ainsi de suite jusqu'à la fin de ce rond. Ensuite, jusqu'à ce qu'on arrive ici, et on revient on, on revient avec la couleur noire, on va retourner avec la couleur noire, et on va sauter ces trois mailles en l'air qu'on avait fait. on ne va pas les travailler. Normalement, on travaille dans la troisième maille en l'air le haut de la, des trois mailles mais là puisqu'on fait la diminution on va pas les travailler on va travailler jusqu'à jusqu'ici jusqu'à cette maille jusqu'à cette maille serrée et on arrête et on revient de l'autre côté j'espère que vous m'avez compris on se retrouve une fois fait ce travail voilà une fois, une fois terminé le devant du travail il nous reste à faire le derrière du boléro vous faites la même chose, le même nombre de mailles pour faire la ceinture et la me, le même nombre de ronds. Ensuite, vous montez directement, directement en faisant le point pied de poule jusqu'à atteindre la hauteur. Au niveau des démonsures, vous faites les mêmes diminutions qu'on a fait ici des deux côtés. Donc ici pour moi, j'avais j'avais fait, diminué 4 mailles de chaque côté. Après ces diminutions des démonsures là, vous continuez droit. Il n'y euh, a pas d'ouverture, donc vous continuez droit jusqu'à atteindre la même hauteur de, du, du dos comme le devant. Voilà, c'est le dos de, de mon boléro. J'ai fait direct, il n'y a pas de diminution ici pour le coup, j'ai pas fait de diminution pour euh, question de facilité. Donc voilà, maintenant il nous reste à faire les coutures dos et devant. En faisant les coutures, il faut juste faire très attention aux lignes. On va faire donc les coutures et on se retrouve pour faire les bordures. Voilà, j'ai terminé. J'ai fait les coutures de ce côté. Regardez, regardez ce que je vous ai dit. Il faut avoir les lignes en continu. Donc, j'ai fait les coutures des épaules aussi. Voilà. J'ai coupé les fils. J'ai même fait un petit, de ce côté là, j'ai fait les, la bordure, mais on va faire ensemble pour le col et pour l'autre côté. On va j'ai toujours mon marqueur au milieu. Pour faire la bordure du col, je vais essayer de faire avec un crochet plus petit. Là j'ai le numéro 5. Je commence par ici. Je, je fais un noeud d'abord. je commence par le haut de l'épaule avant l'intersection donc je commence ici je prends j'introduis le crochet et j'introduis le nœud de mon fil blanc je fais une maille coulée je serre et je commence je fais deux mailles en l'air et je commence à m'introduire dans les lignes pour et je commence à m'introduire j'ai fait deux mailles en l'air je me suis accrochée en haut de l'épaule et j'ai fait deux mailles en l'air et là je commence à prélever les mailles et faire des brides. j'avais des, des lignes de petites lignes avec un fil fin j'aurais prélevé qu'une seule maille mais là des fois quand je prélève qu'une seule maille il y a beaucoup d'espace donc je vais essayer je regarde si ça va c'est bon sinon je dois prélever je dois faire deux brides au niveau de chaque ligne donc là pour la noire ça va pour la blanche pour cette ligne blanche je ne pense pas qu'une une bride suffit donc je vais faire une bride là et une deuxième ici. Donc je, je, je prends mes mailles comme ça. Je fais des brides tout autour. Je vais aller travailler jusqu'avant jusqu le milieu, la maille avant le milieu et on arrête là je vais faire que des brides on fait attention parce que si vous prélevez trop de mailles si vous faites trop de brides le col va gondoler donc va gondoler c'est pas joli donc on essaie de prélever juste le nécessaire des mailles par exemple là quand je prélève des, des, des, des mailles ici si je fais une seule maille ici ça va ici une seule maille peut-être ça ira mais là peut-être non parce que quand c'est large je dois faire deux brides donc vous prélevez jusqu'à ce qu'on arrive ici avant la dernière vous avez la maille centrale la maille avant on s'arrête avant cette maille et on se retrouve j'ai fini ce côté-là, j'ai fini de prélever les mailles de ce côté-là. Il me reste à faire ici le, le, le vers la maille centrale. Donc je vais enlever mon marqueur. Je prélève une maille avant la maille centrale. Je vais faire, je vais faire une bride que je ne termine pas. Je la commence mais je la termine pas. Je fais un jeté, je m'introduis dans la maille centrale, je tire une boucle, je fais un jeté, je laisse tomber deux et je garde une. J'ai trois boucles sur le crochet et je m'introduis à côté dans la maille à côté. Je vais faire comme ça. Donc je m'introduis là, je prélève une, une maille, donc et je, je fais un jeté, je laisse tomber deux, je fais un jeté et je laisse tomber les quatre boucle que j'ai maintenant sur le crochet. Je fais un jeté, je m'introduis dans la maille à côté et je fais une bride normale. Voilà, je continue, je continue à prélever mes mailles comme auparavant et je continue de faire mes brides. Voilà ce que ça donne ici. Ici on a fait une maille avant la maille centrale, la maille centrale et la maille à côté. On a fait des, euh, des brides qu'on n'a pas complétées jusqu'à ce qu'on on les a réunis en, en groupe ici. Et là, maintenant, je vais continuer à prélever mes mailles, mes brides jusqu'à ce qu'on arrive en haut, avant, avant l'intersection, on s'arrête. Donc, j'ai terminé de prélever les, les mailles qu'il fallait ici. Et je suis arrivée en haut à côté de l'épaule, je vais aller commencer vers le dos. Alors je fais un jeté, je saute la première maille et je m'introduis dans la suivante. Et je commence à faire mes brides. Là vers le dos, c'est plus facile parce que vous avez les mailles. Parce que c'est plus facile ici parce qu'on voit les mailles. Donc au niveau de chaque maille, vous prélevez une maille jusqu'à ce que vous arrivez ici, de ce côté-là. Vous sautez la dernière et vous, vous, vous allez vous accrocher ici au début dans la, la, on avait commencé par faire trois mailles en l'air donc vous vous accrochez à la troisième. N'oubliez pas de sauter une maille ici. Donc vous travaillez et vous laissez cette maille là et vous vous accrochez d'accord et on se retrouve après avoir fait ça. Donc là c'est plus facile au niveau du dos comme j'ai dit, chaque maille, vous prélevez au niveau de chaque maille, faites une bride. Donc, j'ai fait tout euh, les mailles, j'ai crocheté les mailles du dos. Il me reste une maille à faire. Il me reste une maille, donc je vais sauter cette maille et aller 1, 2, 3. Je vais m'accrocher à la troisième maille des trois euh, mailles de la première bride qu'on avait fait. Donc, je m'accroche et je fais une maille coulée ensuite. Moi je vais m'arrêter là. Je vais faire, je vais couper le fil. Pourquoi je vais faire Je vais vous expliquer. Regardez. Moi mon col, il n'est pas vraiment immense, il n'est pas très grand. Parce que le fil, il est doublé, donc il est j'ai un fil épais. Si je fais un rang de bride relief, le col va se fermer. Donc, à vos devoirs si vous, vous avez crocheté avec un fil fin et que vous trouvez que votre colle est large, donc faites un rond de brides relief, une bride euh, relief avant, une bride relief arrière, vous faites le tour et, et là, quand vous arrivez là, vous travaillez, vous, ces trois mailles-là, vous les travaillez comme une seule maille. Vous faites une bride relief pour une seule maille. Parce qu'en en fait, on les a réunis, donc ça donne une seule maille ici. Donc vous avez une seule maille, donc vous les, vous les prenez, vous les prenez comme ça. Quand vous faites relief avant ou arrière, donc vous les prenez, comme ça vous faites relief. Donc c'est les trois mailles, vous les prenez comme ça, donc vous travaillez votre bride relief. Vous faites le tour de bride relief. Pour ma part, je m'arrête là. Je ne vais faire qu'un rang de bride. Voilà, on débardeur une fois terminé. Voilà les mesures. Il mesure il mesure 50 cm de hauteur 50 cm donc il fait 50 cm de hauteur j'ai une largeur de 47 cm non pas 47 oui c'est ça exactement 47 cm 47 cm, alors que le pull d'origine mesure euh, 46 cm, je pense que c'est parce que le fil il est là, le fil, ce fil-là, il est plus épais, donc les émanchures, l'ouverture des, éman des émanchures, elle fait exactement 20 cm, 20 cm d'ouverture. Voilà, j'ai fini de prélever les, les, les mailles et de faire des, des brides. Je suis arrivée à mon point de départ. Donc, je vais prélever sur la dernière. et Donc, je vais aller là au début, on avait commencé par faire trois mailles en l'air pour la première bride. Donc, je vais aller m'accrocher à la troisième maille en l'air. J'essaie d'introduire le crochet et je fais maille coulée voilà je ferme donc après je vais faire trois mailles en l'air pour la première bride toujours et je fais un jeté je vais faire une bride pardon une bride relief avant pour la première ensuite je fais une bride relief arrière pour la deuxième bride avant bride arrière pour la ceinture on avait fait 2 deux, deux pour les bordures je fais une par une donc je vais continuer à faire tout le tour quand vous terminez vous accrochez vous accrochez à la troisième maille en l'air des de trois mailles en l'air qu'on avait fait pour commencer. Donc on fait le tour, on revient ici et on s'accroche en faisant une maille coulée. Voilà, et on aura terminé ce débardeur. Voilà, notre vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère que vous l'avez aimé Vous avez compris mes explications. Euh, si c'est le cas, n'oubliez pas de, la, de liker la vidéo. Merci. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, allez-y, abonnez-vous. On se retrouvera, merci pour tout, on se retrouvera la prochaine fois pour une autre vidéo, Inch'Allah.